Et j'ai une bonne nouvelle pour vous j'ai remarqué sur mon site habituel qu'il y a bien des clés en or supplémentaires parce que j'ai l'impression qu'on en a vraiment vraiment pas assez et c'est une bonne nouvelle ouais ouais ouais je trouve aussi t'es d'accord avec moi on en manque donc du coup vous pouvez m'expliquer un truc que vous m'avez déjà expliqué mais que j'ai déjà oublié c'est un lance lance roquette oui J'ai j'aime bien le concept quand même faut J'ai le mec qui a voilà. Il fait très mal. Vous n'avez pas l'impression, mais euh, moi qui vous cours après pour vous soigner, euh, je veux dire, Seb c'est le pire, hein, il se laisse pas toucher. Il y a du Sauf rond. par les ennemis. Les combats sont assez ardu. Moi, c'est les sorciers, franchement, je les trouve ardues, mais des fois ardu ah pour ouais, pas grand que chose. Euh, c'est pas du combat fun. Le, le seul problème, c'est que je trouve qu'il y en a trop. Ils auraient pu en mettre quand même deux ou trois fois moins. Ça aurait pas été dommageable. Et euh, bien au contraire. Ah, Oh on a qu'à faire des dégâts aussi hein J'ai pas de seul. Ah pareil t'es un très propre. Bah tu t'es sûr qu'ils ont pas la pipe, je sais pas Alors vraiment, Nakayama euh, essayait de faire revivre Jack Et pour ça donc en fait il a des échantillons d'ADN de Jack. Voilà, parce que bon. c'est bien connu, les stations YuYu, yu, ça marche pour les joueurs mais pas pour les PNJ. Bonjour messieurs. Bah attends, euh, y'en a un qui nous vomit dessus là. Tel Malpoli. Là je sais pas dans quoi je tire mais. Euh... Il nous excuse des trucs malodorants depuis cet orifice donc je suppose que c'est pas de sa bouche. Tiens, un sport Non ah Non mais c'est le même qui nous suit depuis de hein, tout à l'heure. Hein. Dégage on peut me tirer dessus. Je vois des gens qui mais sont morts. C'est la morgue. Oh. Euh, vous le faites exprès là? Ouais, J'ai plus de munitions. Oh Gens, mais je sais pas qui euh, compte contre toi de, de taper, oui, mais si tu veux, j'ai pas le code civil, j'ai pas le code pédale, et j'ai pas le code. Euh... <rire> voilà, <rire> On a pas tous des calportes dans sa bibliothèque. Ouais, On voilà. a détruit l'échantillon de secours d'urgence avant de détruire l'échantillon de secours. Ça va pas, faudra revenir. Bah, attends, il est peut-être de secours d'urgence, mais peut-être que l'urgence c'est pas d'être de, de, du secours. Enfin bref, je me comprends. <rire> Même si moi-même j'ai pas compris ce que j'ai dit, c'est pas. Dans un discours, le plus important c'est pas de comprendre ce qu'on dit, c'est que les autres comprennent ce qu'on a peut-être essayé de vouloir dire. Et... C'est quoi Fais oh. de la politique <rire> Ah, ah, non Voilà. Merci ouais, Gastrap Voilà. One shot. Et un ski de bateau Ah, ah. c'est fou, en bas Et j'ai ah, plus de requins Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe Aïe aïe aïe aïe aïe Ah, ouais, d'accord <rire> Aïe. Bon, alors, C'est Bastien, on compte sur toi pour rester en vie! Oh, en plus, quand plus arrête plus de J'arrive pas à prendre un escalier! Ça m'énerve! J'essaie de viser tes roquettes, hein, mais. <rire> voilà, regarde, bam! Une roquette dans tes fêtes, Et hop! Fini les hémorroïdes! Ah la goutte d'eau qui met oh, feu au oh, foudre. Oui. Ça dépend quelle goutte. Oh, ouf. Oh, ouf. Ah oui, quand même. Ça tape euh... ouais, Comme Tu peux pas essayer. On voit ça. Dire. Super attention. En informatique, quand hein, euh, tu trouves pas la réponse logique, hein, tu te mets à croire en tout et n'importe quoi. Alors, est-ce qu'en passant par le marais, est-ce que je vais plus vite que vous ou est-ce que je vais tomber sur des ennemis qui vont me défoncer l'arrière-train Mais en même temps, c'est la faute de ces textures. Le jeu te fait croire que tu peux faire de l'escalade alors qu'en fait c'est pas du tout prévu pour... <rire> <rire> minutes son niveau Ah comme je l'aime Ah que je t'aime petit Hellfire Je sais pas, aujourd'hui pas... Je sais pas, c'est le mois de novembre, il fait froid... Euh... Le PCHO... T'en fais encore Bah de toute façon... Euh... Mais c'est même <rire> toi qui es de la meilleure forme de frappe avec... Euh... L'estompable ah, et euh... Et euh... L'étiquetage... Hire... Non, je les appelle Métourel. Qui est Métou et, et qui est RL Je cram bien metros. Première no. fois que j'ai des ennemis comme ça qui me volent bien. Est-ce que yeah. je suis content Je suis utile Bah le temps pour l'instant il fait pas grand chose hein plus ah, ça il ça est, est dessus que de loin. Alors c'est pas vraiment bon pour le split C'est C'est un lance buante, qu'est-ce que tu veux faire avec ça quoi les garogos n'ont pas de nez Bah je sais pas, est-ce que est ça, ça se dit que, que tu ça, lui as flotté quoi. dessus Baf Tu l'as décoiffé bah, je vais faire la méthode habituelle de, du combat à la sirène. Roquette hein. roquette, grenade grenade, roquette roquette, grenade grenade, lance roquette Le taxi de monsieur est avancé Oh merci <rire> si. Oh je vous en saurais créer Est-ce que je peux y aller directement mode oh, oh. Ouais Parce que si tu connais pas la nouvelle, de, la nouvelle Dagon, euh, petit juste c'est un gros monstre qui tient un pilier quoi A la limite tu peux y voir quelque chose de salace Attention derrière je sais qu'il y a petit entier bouge pas nice. viens par ici non, mais c'est bon les petits tombent, en... tombent dans les trous euh, ah, oui, bon, bon. je refais le tour qui est sous moi là ah. oh good. Ah, il ah, y a un, un, a un sorcier un dans le coin on grimpe un peu la cascade comme un saumon et on va faire la cascade comme un second. C'est oh, pas super non. efficace. Je suis en train de jouer au Magic Art mais c'est pas super efficace. Oh. On est pas du tout. On va. Il est 22h. 22 Puis on y a droit à tous les épisodes presque. Ah, mais clairement, mais. Surtout pas temps que je sais pourquoi, je trouve ça encore plus drôle. <rire> ah, et donc du coup, c'était quoi la raison bah, Je laisse Alex la expliquer Non. Voilà, je lance une grenade Ou plusieurs Ah, je vais en trucs. ah voilà. oui oh Ah non Je voulais régénérer quelqu'un mais je crois que j'ai... Ok Et où C'est multicolore On active je... pas le je... zone je... Et je... j'ai même pas eu le temps de recharger mon bazooka. T'as un bazooka Oui, je vais l'essayer T'as un sniper Tout à fait Suivant Attends je vais me prendre une patte de frit pour me redonner du courage. Mm. Oh j'essaie de pas craquer bah. Ah oui il ai régénère bien les bouffiller Ah le salaud ah ah ouais. Ouais. ouais mais enfin bah, une Faut qu'il est loqué de toute façon voilà on va Le fusil dame Cowboy Bleu Ah bah ça s'appelle le manque de réaction. les mots ne servent plus à rien. D'accord. Euh... Personne le ne le, <rire> le prenait au bout de 2 secondes et 5 secondes. Alors, rejoindre le vaisseau, tue le professeur Nakayama. <coughs> ah, <coughs> le meilleur boss ultime. Boulot. <coughs> tu vas bien? Pour les filles, la priorité euh, c'est les cabines d'essayage. Bon, maintenant j'ai retenu. C'est quoi ouais. ce cliché enfin, C'est toi qui le montre, hein, Anaïs. Hein, euh... Bah ouais. Mais c'est parce que j'étais tout le temps en vert. Parce que tu comprends, le vert là, sur le fond bleu, ça marche pas. <rire> ça ressort pas assez. Il <rire> y a une balance. <rire> Super. Tu veux tester Bon, maintenant, euh, quelqu'un a une corde. <rire> Un peu <rire> tu peux pas revenir Ah oh bah je des trucs. Peux-tu activer un point de spawn, s'il te plaît Euh, après qu'on foutré les ennemis. Ok. Tu me dis quand t'as activé le point On n'y est pas encore. <rire> ah, mais pas encore du genre euh, dans deux minutes ou pas encore du genre il euh, y a encore une marée de monstres à tuer bon, On n'y est pas encore. Parce que moi clairement niveau argent je suis à 685 000. <rire> Donc, si toi t'es à 1 ou 2 millions. Ah oui, je suis à. Beaucoup. 1 ouais, oh. million. Ouais, voilà. Moi, je suis à 2 millions. millions. millions Moi, je suis à 2 millions aussi. Ça pérille peut-être. Ça ressemble ah. à une arène. Ça ressemble à une arène. <rire> oh non, je ne sais pas. pas les arènes. Oh. Ah, il fait très mal. Ça. Ah il prend pas de dégâts les.. Ah oui, c'est les... ça. Mais oui ah mais c'est derrière le pauvre. Aïe aïe aïe aïe Non pas sur moi Oui En fait le dernier il est sur son torse et ah, mais une... son, mais et ah non c'est son mais je vais bien. Moi j'aime bien ça rebondit là. Hein. Ah si, c'est moi qui m'a rentré dans la tête. Ah non, euh, c'est pas tard. Possible. Oui, j'arrive, j'arrive. Bah euh... ah, oui, non mais. <rire> Faut ouais. le faire quand ah, oui. le faire quand on demande de l'aide hein pas après. Mais je croyais que il était à côté de vous. Bon on va quand même réussir Allez ouvre ton torse. <rire> voilà maintenant, ah, voilà. faut viser ah, son est torse. Quand il est ouvert. Oh. Ah part. si si si ça va. Euh, si, si, euh, si. Moi, moi du ça... bout de Jack quand il est ouvert. Reste en arrière. Voilà. Ouais. Ouais. Non, non, parce que le torse. Et attention beaucoup. De... Oh. Je vais le tirer au milieu du torse où oh, il est En voilà. plus c'est ouvert là Là ah, yeah. ah. Ouais. ah non non non, réchauffe toi un peu Parce que lui il va être dur, hein, tu vois. Il est épique, oh, yeah. littéralement épique Je suis totalement terrifié chance De vous arrêter, Hunter Vous pouvez être un apocalypse Mais j'ai mes mes Et I je vais avoir une chance de gagner. <tip> oh, <tip> <'est> ça y est. rien, ce qu'on fait <tip> revolt hunter. Now go collect the fruits of from the terminus. Bravo ouais, mm. Mais on veut le loot nous. <tip> Qu'est-ce qu'il y a Ah, ramasser. Qu'est-ce qu'il y a Un coffre qui brille. Demi le feu. Ah, c'est quoi Tu, tu penses à quoi? acheter des extensions d'inventaire, des fois, ou? Des quoi? Des quoi? Pardon. Non. À tes souhaits.